Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo, toujours sur le chapitre des modèles de chemin ou de la programmation dynamique. Je vais m'intéresser dans cette vidéo à un exercice qui porte sur des chemins que j'ai appelés des chemins équilibrés. Et pour mes étudiants en apprentissage, vous trouverez dans cette vidéo certaines réponses à des questions de votre étude de cas. Voilà. Alors je vais poser les, le, le problème. Donc C'est un problème qui se passe dans une chaîne de production... On a n opérations de fabrication et chaque euh, opération a une certaine durée. Je note LI, la durée de l'opération. Sur cette, sur cette chaîne de production, on doit constituer des groupes d'opérations consécutives hein, qui vont définir des postes de travail auxquels on va affecter des opérateurs, si vous voulez. Donc, le but du jeu euh, est de constituer ces postes de sorte que le temps d'un poste, la somme des, des temps des opérations, hein, le temps d'un poste soit compris entre une certaine durée minimum et une certaine durée maximum, K1 hein, et K2. Par ailleurs, ce qu'on cherche à faire, c'est constituer ces postes de travail pour minimiser la charge maximum. Alors, plutôt que de faire un long discours, je vais m'appuyer sur un exemple euh, ici avec six opérations. Donc, pour ce petit exemple, je vais tout de suite vous montrer une solution réalisable euh, que vous voyez en orange ici, qui est constituée de trois postes. Alors, chaque poste est un ensemble ici, et j'ai indiqué ici les durées des opérations plutôt que les indices pour que ce soit plus facile de faire les sommes. Donc Le premier poste de travail a une charge ou un temps de 8 plus 3, qui vaut 11. Le deuxième a un temps de 12, et le troisième poste de travail a un, un temps de 6 plus 3 plus 15, qui vaut 24. Donc Les temps des postes de travail respectent bien euh, la contrainte d'être compris entre 11 et 24, Donc c'est une solution réalisable, et la valeur de l'objectif ici, est le maximum, est de 24. Donc ici, c'est le troisième poste qui a la charge euh, maximum. Par ailleurs, il faut bien euh, comprendre que les postes sont, sont faits avec des opérations consécutives, hein, parce que c'est sur une, une chaîne de production, tout simplement. Alors, on peut faire mieux que cette solution. Voilà une meilleure solution en rose, euh, qui, elle, a une valeur objective de 18 et qui est bien une solution réalisable. Je vous laisse le vérifier. Donc, la question qu'on pose dans ce chapitre, c'est toujours la même, donnez-moi un programme dynamique, ou ici un modèle de chemin, pour ce problème de conception des postes. Je vais faire une petite remarque sur la fonction objectif avant de vous laisser réfléchir. Donc, Souvent quand on a considéré des chemins, ici que j'ai noté comme une séquence de sommets, on s'est intéressé à des longueurs qui étaient souvent au sens de la, la somme des distances des arcs du chemin, on a traité aussi des longueurs euh, définies à partir du produit des distances des arcs, comme hein, les distances des positives. Et dans cet euh, exercice, on aimerait bien euh, considérer une longueur définie par le maximum des distances sur tous les arcs du chemin. Alors ça, c'est tout à fait possible, ça rentre dans le cadre de nos modèles de chemin. Donc vous pouvez tout à fait, vous pouvez tout à fait euh, utiliser une telle distance. Donc on a fait des plus courts chemins, des plus longs chemins. et ben, pour cet exercice, on, est en train, on va chercher à faire un plus court chemin au sens du max. Et c'est ce que j'ai appelé euh, un chemin équilibré. Voilà. Donc mettez en pause la vidéo et cherchez votre modèle de chemin, sachant que vous pouvez utiliser une telle fonction d'objectif. Donc moi, euh, j'avance dans la correction. Alors la première question que je me pose, c'est toujours celle de la structure d'une solution optimale quand on me demande un modèle de chemin ou un problème dynamique. Alors, ce que je fais, c'est que je suppose une, une solution optimale, S, que j'appelais S, pour m'aider à, à réfléchir. Je, la, je fais un exemple sur n égale 6, ici. Et puis, je cherche les sous-problèmes. Donc, est-ce que cette solution optimale est faite à partir de solutions optimales de problèmes plus petits Je cherche les sous-problèmes. Alors, j'essaie de réduire la taille de mon problème. Donc ici, intuitivement, j'essaie de couper. Je coupe euh, entre deux postes. Et, la, la, et je m'intéresse en fait au, au, au sous-problème restreint aux quatre premières opérations. Qu'est-ce que je peux dire dessus Est-ce que cette solution-là est nécessairement optimale si S est optimale Alors d'habitude, la réponse à cette question est oui, mais là c'est un tout petit peu plus subtil. Je vous montre un exemple. Donc ici j'ai pris un petit exemple de trois opérations et j'ai affiché deux solutions optimales pour cet exemple. La, la, la valeur optimale c'est 4 puisqu'il y a une opération de durée 4. Deux solutions sont optimales, néanmoins, quand je considère les solutions sur 1, 2, bah celle-là est optimale, mais celle-là ne l'est pas. Hein, la charge vaut 3, alors qu'une solution optimale pour le sous-problème restreint aux deux premières opérations, hein, sa valeur optimale, c'est 2. Hein, le max entre 1 et 2, ici, ça vaut 2. Donc, euh, S peut être optimal sans que nécessairement ce bout-là soit optimal. Mais néanmoins, je peux toujours remplacer ce bout par un, un, un, une solution optimale. Ça, ça va marcher. Donc du coup, ce que, ce que je peux écrire, c'est que si je considère une solution S' pour ce bout-là, eh ben, cette solution, si elle est optimale, elle a également une charge inférieure ou égale à z étoile. Parce qu'elle a une charge inférieure ou égale à la valeur de la charge pour ce bout-là, parce que c'est une solution réalisable, et donc elle a une, une valeur inférieure ou égale à z étoile. Du coup, je peux remplacer ce bout là par esprit, mais je construis une solution S seconde qui est elle-même une solution optimale pour le problème d'origine. Donc ça c'est intéressant parce que ce que je me rends compte c'est que finalement il existe toujours des solutions optimales qui m'intéressent qui sont faites avec des sous-solutions optimales. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que j'ai écrit ici, il existe toujours une solution optimale qui est faite avec des, des solutions optimales de problèmes plus petits. Donc c'est un tout petit peu différent de ce que je dis d'habitude. Hein. Notre principe de départ sur les chemins, c'est que, vous vous souvenez, tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. Donc ça, c'est vrai pour tout sous-chemin. Ici, c'est pas pour tout, c'est plutôt il existe. Hein. Toutes les solutions optimales ne vérifient pas la propriété, mais il en existe toujours qui la vérifient. Donc si on ne s'intéresse pas à toutes les solutions optimales, ça va marcher, et nous, on n'en cherche qu'une. Donc, on va pouvoir avancer dans notre modèle de chemin. Alors maintenant, je vais avancer sur ce modèle, donc je, je reprends le début de ma, ma, mon raisonnement ici, et je me rends compte que j'ai bien identifié le sous-problème. Hein, problème restreint aux i premières opérations, et sur cet exemple, i vaut 4. Hein, j'ai coupé mon, ma solution euh, pour avoir un problème restreint aux 4 premières opérations. Hein, et Si je regarde le problème 1,4, comment est-ce que je peux le décomposer À quel autre problème je peux le ramener alors Je peux le ramener au problème 1.3 si je crée le poste de travail juste sur l'opération 4, qui a une durée L4. Je peux le ramener à 1.2 en créant le poste 3.4, etc. Voilà comment je peux décomposer un 4. Alors Je peux faire ça, néanmoins il faut que je vérifie une chose quand même, c'est que le, le poste intermédiaire qui est créé, faut qu il faut qu'il respecte ma contrainte euh, liée à K1 et K2. Donc, quand j'ai identifié cette décomposition, ça me donne mon modèle de graphe de façon ici presque immédiate, hein, puisque j'ai ce qui caractérise le sous-problème, c'est une taille i ici, donc c'est une opération, donc j'ai un sommet par opération, un sommet par sous-problème. J'ai un sommet par sous-problème, et quand, donc un sommet i ici, quand je regarde un de ses prédécesseurs k, et bien un arc ki va me définir un poste de travail entre k et i, conformément à ma décomposition, à l'idée de ma décomposition. Donc la distance sur l'arc va être la charge de travail du poste correspondant. Et bien sûr, je vais créer cet arc que s'il si, euh, respecte ma contrainte. Voilà le principe général de mon modèle de chemin, et j'essaye de, de vérifier ma compréhension, toujours sur un exemple pour, euh, pour, me, pour, euh, pour vérifier un peu euh, que je, je sais ce que je fais. Donc je dessine mon graphe pour cet exemple-là. Alors, j'ai un sommet par opération et puis j'ajoute un sommet source parce qu'effectivement, il faut que je puisse me ramener au problème vide ici. Donc, un sommet par opération, je dessine mes arcs, voilà mes arcs. Chaque arc modélise finalement un poste de travail. Et un chemin dans ce graphe entre 0 et 6 doit constituer, donc il faut que je me convainque de ça, doit constituer une solution réalisable. Par exemple, le chemin orange ici, ben, le voilà. Donc, la solution en orange, voilà le chemin correspondant. Donc, voilà le premier poste de travail, 8 plus 3, donc la distance sur l'arc doit correspondre à la, à la charge du poste, hein, 8 plus 3. Voilà mon deuxième poste de travail, et voilà le troisième poste de travail constitué des trois dernières opérations 4-5-6, donc c'est les trois sommets qui sont sous l'arc ici, 4-5-6. Je peux aussi visualiser la solution rose, qui était ici euh, une solution optimale, dont le maximum des distances sur les arcs vaut 18. Voilà donc ma proposition de modèle de chemin. Alors ayant écrit ce modèle, je vais m'intéresser à l'équation de récurrence et l'algorithme. Donc, j'ai un sous-problème par opération ici, donc il va falloir que je stocke la valeur optimale, la valeur d'un chemin optimal atteignant ce sommet. Donc j'ai un f de i, la valeur d'un chemin équilibré atteignant le sommet. I. Alors je suis en train de faire un chemin équilibré, c'est un plus court chemin, donc je suis en train de faire un minimum sur les prédécesseurs de i. Alors les prédécesseurs de i, c'est tous les sommets intermédiaires, donc k de 0 à i-1, tel que l'arc existe conformément à ma contrainte. Et puis la valeur du chemin qui atteint le sommet i quand je viens de k, bah, c'est un chemin au sens du max, hein, pas de la somme, donc c'est le max entre f de k et la distance de l'arc k Hein, la distance de l'arc de KI, je l'avais notée ici, c'est bien cette somme-là, que j'avais aussi ici dans ma contrainte. Voilà donc ma, mon équation de récurrence. Alors ça, c'est vrai pour tout i de 1 à n, et il faut que j'ai ma condition d'arrêt f de 0 égale 0. Alors ça, on se souvient, hein, finalement, j'ai écrit cette équation de récurrence dans les termes du problème. Mais au fond, si j'ai la vision chemin ici du graphe, je, suis, je suis simplement en train d'écrire l'équation de Bellman de ce graphe. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous l'ai raconté hein, quand je l'ai fait. Je vous ai raconté simplement l'équation de Bellman de ce graphe. Et donc, ce n'est pas très difficile, si on a cette vision, d'écrire cette équation de récurrence. Et puis, on a aussi l'algorithme, parce que du coup, on, on peut adapter Bellman-Ford et on va écrire un, écrire un petit algorithme dédié à ce problème, mais s'appuyant sur le principe de Bellman-Ford. Alors, le voilà. Donc, il faut que je, je crée mon tableau F. Pour Stocker la valeur optimale à chaque sommet, je l'initialise à plus l'infini partout sauf en 0 parce que je vais faire un min, un, un, oui un min, euh, et je vais ensuite parcourir euh, mon graphe dans l'ordre topologique. Donc pour chaque sommet, euh, donc pour i de 1 à n, hein, pour chaque sommet i, j'analyse ses prédécesseurs, hein, donc tous les cas de 0 à i-1, tel que. L'arc en question existe. Donc, ça, c'est le parcours des prédécesseurs de i. Et pour chaque prédécesseur, bah, je peux mettre à jour la, la valeur optimale euh, de f de i. Donc, okay. cette valeur optimale, bah, elle s'exprime en fonction du prédécesseur k et puis de l'arc entre k et i. Voilà. Donc là, je n'ai pas stocké la solution optimale, j'ai juste euh, stocké la valeur et puis la valeur optimale, je la lis dans f de n, donc f de 6 sur mon exemple. Voilà simplement mon, mon algorithme qui n'est rien d'autre que l'algorithme de Bellman-Ford dans le cas d'un graphe sans circuit. Alors, il y a une petite subtilité ici, c'est sur le calcul des distances des arcs. Ça, ça coûte, euh, ça a un certain coût, et si je veux le faire efficacement, je peux faire comme ça. Alors je vous montre. Je peux pré-calculer les sommes cumulées des durées des opérations. Donc j'ai noté SI, là, la somme des, I, des durées des I premières opérations. Alors pourquoi je calcule SI Parce que pour obtenir la distance de l'arc KI, ben il suffit que je fasse SI moins SK. Voilà, donc ça me permet d'avoir la distance sur un arc en O de 1, si je suppose que j'ai déjà calculé les SI. Et je peux calculer ces SI, les pré-calculer en O de N. Donc euh, ça va me donner un accès efficace aux distances des arcs. Alors ça c'est important, si je fais pas ça, je pas un algorithme dans la complexité attendue. Je vais y revenir. Alors d'abord, pour vérifier que vous comprenez bien l'algorithme, je vous invite à vérifier son application. Je ne vais pas le faire avec vous, ça va m'entraîner trop loin. Je vous explique simplement, j'ai affiché f ici à la fin de chaque itération sur i. Donc ça c'est f après l'initialisation. Et puis ensuite, ça c'est f à la fin de l'itération sur i égale 1. Donc je l'affiche ici, f après i égale 2 à ce niveau-là. Voilà, donc on voit les sommets qui sont mis à jour progressivement. Il faut vérifier que les f sont bien calculés, que la valeur optimale ici, je vous laisse vérifier vaut bien 18. Donc, euh, ça c'est pour vous aider euh, à, à vérifier votre compréhension de l'algorithme. Voilà. Je vous laisse faire ça, vous mettre en pause et puis euh, vérifier mes calculs. Alors un petit mot sur la complexité. On a donc, de l'ordre, on a i euh, sommet. D'accord. Et pour chaque sommet, on a de l'ordre, on a n sommets, pardon. Et pour chaque sommet, on a de l'ordre de n prédécesseurs. Donc on a de l'ordre de n carré arcs, tout simplement. Alors j'aurais un algorithme en n carré si cette partie-là, est bien en O de 1. Pour ça, il faut que mon calcul des arcs soit en O de 1. Sinon, euh, j'aurai un algorithme en n cube. Alors si j'ai fait mes s_i en O de n, si je les ai précalculés en O de n, j'ai bien cette partie-là en O de 1 et l'ensemble de mon algorithme est bien en O de n carré. Voilà, donc il y a une petite subtilité là sur la complexité de cet algorithme. Voilà, alors avant de vous laisser filer, je j'essaie de vous, toujours vous poser des, des questions pour vous interroger et vous faire réfléchir. Alors la première, euh, c'est la suivante, c'est que finalement, on a utilisé différentes longueurs pour nos chemins hein, au cours de, de tous les, les exercices qu'on a corrigés. Une question légitime qu'on peut se poser, c'est en fait, bah, quelle propriété doit vérifier la longueur d'un chemin pour constituer une, un, un modèle de chemin valide, en fait Pour quel type de longueur de chemin je peux vraiment adapter l'algorithme de Melman-Ford Voilà, on ne peut pas faire ça pour n'importe quelle longueur. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Par ailleurs, pour vous entraîner, je vous pose une petite variante de l'exercice. Au lieu d'avoir K1 K2, je vous impose le nombre de postes P. La question devient... Donner une partition des opérations en exactement p postes, hein, et toujours pour minimiser la charge maximum. Alors on impose cette fois le nombre de postes, mais on n'a plus de contraintes sur la durée d'un poste. Alors, essayez de réfléchir à cet exercice. Je vous mets une correction en ligne sur notre plateforme rédigée, et vous pouvez même implémenter l'algorithme en Java et en Python, ou en Python si vous vous connectez euh, sur la plateforme. Si vous êtes un étudiant de l'Université Grenoble-Alpes, vous pouvez cliquer sur « Connexion Grenoble ». Sinon, essayez autre compte universitaire, vous trouverez peut-être votre université et vous pourrez vous con connecter avec votre compte habituel. Et sinon, vous pouvez toujours me demander la création d'un compte, ce sera avec plaisir. Voilà, je, je vous mets les liens euh, là-dessus en description. <rire> Bonne soirée à vous et bon cours.